L'éducation des adultes, ça serait la même chose, le même conseil, le même processus. L'avantage peut-être avec l'éducation des adultes, l'avantage ou le désavantage, mais en tout cas, c'est la, la ligne du temps. Comme on est beaucoup plus flexible au niveau du temps à l'éducation des adultes, on a plus de temps pour accompagner nos étudiants euh, si on compare avec la formation professionnelle, où là, vraiment, on a une cadence qui est attendue avec euh, les temps qui sont, euh, qui sont prescrits pour euh, compléter un module. Donc, je pense que l'éducation des adultes, ça serait la même procédure, ça serait le même type d'intervention, mais on a plus de temps pour les faire. Et parfois, on va voir le, le même élève 4 ans, 5 ans. Donc, la relation va se développer aussi. Donc, ça va probablement faciliter les choses.